Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire voir ma petite gaming room, c'est parti Alors voilà, c'est petit, mais il y a pas mal de choses à vous présenter. C'est parti mon kiki, on va commencer par le coin Nintendo alors, étant un grand fan de Pokémon, bah, il y en a partout. Voilà, donc là, j'ai du collecteur, j'ai un peu de tout. J'ai même un petit Playmobil Sacha. Alors, en fait, c'est un Playmobil que j'ai repeint par-dessus. Et voilà, je suis trop, trop content d'avoir euh, la console Pikachu Nintendo 64. Le carton, il est pas nickel, nickel, mais bon, ça va quand même, quoi. Il y a juste des petits appros sur les côtés. Là, là, là ici il est un petit peu défoncé parce que bon bah pour sortir la console, euh, il y avait tellement de polystyrène dedans, euh, il fallait forcer euh, quand même pas mal. Alors, première étagère, donc euh, plein de jeux, oui. Il y a peut-être des jeux que je vais pas garder, je vais voir. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps de, de tester les jeux parce que je suis plus sur euh, la PS4 et la Switch. Alors ces consoles-là n'ont rien à voir avec Nintendo, mais je les émule en attendant. C'est plus... Euh, C'est plus euh, Sega. C'est euh, des émulateurs Sega. Une petite pochette Digimon. Quelques jeux Wii. J'ai la Game Watch. Game Watch Mario. J'ai la Wii U. La Cole Pikachu. Je pense que je vais jamais m'en servir d'ailleurs, c'est juste pour décorer. C'est juste parce que c'est Pikachu. Ensuite, alors ensuite côté DS. Donc là j'ai mis tous les Mario. Ensuite les Sonic. Parce que comme il y a Mario et Sonic aux jeux olympiques, je me suis dit, oh bah je vais mettre les Sonic. C'est pour mieux s'y retrouver après quand je cherche mes jeux. Puis j'ai fini sur les Crash Bandicoot. Il y a un petit Harry Potter et un Bomberman ici, que j'ai toujours pas testé d'ailleurs. Donc là, j'ai tous les Dojons Mystères. Ensuite, j'ai la quête du clavier Pokémon Dash et Pokémon Ranger. Là, bah, les gros classiques. Hein. Voilà. Et j'ai terminé sur des jeux de DS en rapport avec la musique. Ensuite, en dessous, c'est l'étagère euh, éducatif, on va dire, de la DS J'ai commencé par mettre euh, tout ce qui est euh, l anglais par là, bon, par, à part là où c'est les maths. Je ne suis pas très copain avec les maths, les gars. Donc là, j'ai de l'anglais de là jusque là à peu près. Il y en a un petit peu sur les autres aussi. Je ne possède pas encore tous les jeux éducatifs de la DS. donc Ensuite, j'ai euh, bah, tout ce qui est scolaire. Et aussi un, celui-là, qui est plus pour les adultes. De 17 à 117 ans, alors il doit y avoir quoi faire. Hein. Et j'ai aussi celui-là qui est là-haut. Je trouve que les jeux éducatifs sur console, c'est bien parce que bah, ça permet de motiver un peu plus euh, bah, les jeunes. Quoi. Alors ensuite, donc là j'ai un petit peu de tout. Alors l'étagère du dessous plein de pokémon j'ai du jeu en loose là parce que j'ai pas retrouvé les boîtes donc là j'ai pokémon hop tout là hop, jusque là et celui là c'est un jeu qui est jamais sorti en France les gars il est pas très courant ensuite j'ai du pacman du sonic et, euh, et euh, des jeux que, que je connais pas du tout là sur la fin cela je les connais pas Passons à l'étagère suivante Là j'ai une petite boîte Pokémon pour ranger les cartes Mais elle est vide Donc là voilà tous les jeux qu'il y a par là Donc là j'ai tous les Mario de là Jusque là Après c'est du Yooka Watch Et j'ai même mon Idle Sur 3DS Et oui j'adore Michael Jackson Ça J'aurais dû faire David Bowie aussi Et là j'ai un steelbook Pokémon Soleil Voilà donc le jeu il n'est pas dedans, hein, il est dans sa boîte d'origine. Ensuite le point Switch. Donc j'ai pas grand chose hein, en Switch. Donc là j'ai la Switch euh, bleu turquoise. Et bien sûr étant fan de Pokémon. Bah, j'ai aussi la Switch Lite Pokémon qui est juste là. Ça c'est pour avoir le Bluetooth dessus. Là j'ai quelques jeux. Donc là j'ai euh, Olivetum. Pokémon New Pokémon Snap Super Mario 3D et un jeu de sport. Comme chez moi, c'est très petit. Et ben, je suis passé au démat. Parce que sinon, euh, bah je ne saurais pas où les mettre euh, mes jeux. Hein. Alors, ensuite, euh, donc ici, c'est pas très bien rangé. Donc, ça, c'est ma sacoche pour ranger la Switch. Elle est trop bien. Là, j'ai plein de petits jeux Game Boy Advance qui traînent. Là j'ai des jeux, là j'ai des jeux Game Gear mais j'ai même pas la Game Gear les gars, <rire> je l'ai pas du tout, j'ai deux jeux dessus. Alors nous voici à l'étagère spéciale Gamecube, donc voici un carapuce en perle AMA. voilà à peu près les titres que j'ai sur Gamecube, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai aussi un petit jeu Gamecube comme ça les gars, japonais, c'est le seul que j'ai. j'ai aussi et j'ai aussi ceci ça c'est trop bien les gars En gros ça permet de jouer à vos jeux Game Boy Advance sur votre GameCube ça c'est ça c'est chouette Voici l'arrière Je sais pas si c'est euh, facile à trouver ça encore je pense pas hein. Alors ensuite donc là j'ai des boîtes euh, en loose et là c'est tous mes jeux Nintendo 64. Donc en fait ça c'est pour euh, lire les jeux Game Boy sur la Nintendo 64. Peut-être les jeux Game Boy Color également. Alors j'en ai deux comme ça là. Euh, voilà. Mais c'est pas les mêmes. Je me suis jamais servi de ces trucs là les gars. Donc euh, voilà. faudrait que j'essaye un hein, de ces quatre. Mais j'ai jamais testé. Donc euh, voilà. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Ensuite... Donc j'ai quelques jeunesses. Donc j'ai surtout du Mario. J'ai pas la console, mais j'ai la mini NES. Euh, Peut-être que un de ces coins trop j'arriverai à mettre la main sur euh, la NES euh, normale, originale. Là j'ai des Sonic qui se sont cassés euh, la figure. Voilà. Ensuite, là j'ai des jeux Super NES. Ça, ça a l'air bien parce que vous voyez, il y a 800 jeux en un. J'ai pas testé du coup vu que j'ai pas la console. Je l'ai jamais eu la Super NES. Jamais, jamais, jamais. Je suis en retard dessus. <rire> j'ai Donkey Kong. Et j'ai un Mario Paint. Et j'ai la souris qui est juste là. Qui va avec le jeu. Des petites peluches Pokémon. En dessous, c'est des consoles portables. Donc euh, là j'ai la DS Lite. Et la 3DS. La Game Boy Advance SP... Euh... Zelda, et quelques jeux Game Boy Color. Je vous présenterai tous mes jeux Game Boy euh, dans une autre vidéo. J'ai tout ça en loose à vous présenter. Je les prends pas en boîte parce que c'est souvent euh, trop cher quand tout est complet. Donc, euh, voilà. donc, du coup, je préfère les prendre euh, en loose comme ça. Voilà. Généralement, ça ne me coûte pas plus de 5€. Et à côté, j'ai euh, une Game Boy Advance Pokémon. Par contre, je ne sais pas si elle marche encore parce que euh, j'arrive pas à la recharger. Donc, euh, je crois qu'elle est morte en plus. Elle était euh, rétro éclairée. Moi, je suis pas bricoleur donc, s'il y a des petits problèmes comme ça, euh, bah, je peux rien y faire. Là, j'ai un petit CD que j'écoutais beaucoup quand j'étais petit. Rien à voir avec le gaming, les gars, mais donc, voilà. <rire> Nostalgie. Alors, ensuite, tiens, bah, j'en ai... ai un autre qui traîne. là C'est mal rangé, Eden. Hein un autre euh, jeu Nintendo 64. Juste là, les pochettes. Euh... De rangement pour la ds pokémon bien sûr hein, comme d'hab j'ai même aussi un beau poster nintendo 64 donc ça c'était euh, avec le pack euh, de la console pokémon euh, nintendo 64 voilà comment ça se présente tout ce qu'on voit là bah je, je ne les possède pas ça j'ai pas Game Boy printer j'ai pas la caméra j'ai pas De toute façon euh, vu la qualité franchement euh... Je peux m'en passer, hein. mais bon, après, c'est collecteur, quoi. Mais Moi, j'ai trop petit, donc euh, donc pour collectionner, euh, bah, c'est juste, quoi. Donc, ouais, voilà, il y a des jeux super là que j'ai pas, que j'aimerais trop trouver comme ça. Surtout Bomberman, franchement. Je suis un gros fan des Bomberman. <rire> Corby, trop bien. Wario Land, tout ça. Alors, si Super Mario, je l'ai, lui, pas contre. Wario Land, il me semble que je l'ai aussi. Tout le reste, tout le reste, j'ai pas et donc c'est recto verso. Ici, c'est Nintendo 64. J'ai ce, ce jeu là, Oberman. Je l'ai, Mario Kart 1080. Non, 1080 c'est pas mon pg. <rire> voilà et le super mario 64 que j'ai également <rire> super poster qui donne envie d'acheter voilà pour ça alors quoi page station